Avec notre invité, Christian Pilon, voyageur, animateur, artisan, conférencier, euh, directeur de, de film. On nous donne de, euh, de ton parcours un peu. Ah Barna, j'ai bien des titres. <rire> ben, c'est ça, c'est ça. <rire> Producteur. Okay, ben, Je n'ai pas, dirais... oh, ouais. pas produit encore, là, mais ça, ça va s'en venir éventuellement. Bon, oui, oui. Euh, bonjour Daniel, ça va bien? Oui, ça va bien, très bien, merci. Je te remercie oui, de oui. venir à l'émission de la question métier. Parle-nous donc de ton parcours quand il sera commencé à Zilda. Euh. Oui, j'ai grandi un euh, petit village à Zilda, comme tu dis, dans le nord de l'Ontario. Je viens d'une famille de chasseurs, pêcheurs. Euh, J'avais même un nom qui trapait pour un petit bout de temps aussi. Fait que on a grandi en mangeant de Rignal, puis euh, du doré, puis beaucoup de brochettes, de la chaude, ça fait de même. Puis j'étais chanceux quand même parce que. Avec mes parents, on passait bien du temps dans le bois quand même, aller camper, aller chercher des, des, euh, des bleuets. Puis, tout toute sorte, ça, tu veux dire, euh, c'est quand même la capitale des bleuets sauvages dans la région de Sudbury. Oh. On en avait des bleuets. J'ai été chanceux aussi d'avoir connu euh, mes grands-parents, puis même mes arrière-grands-parents, d'avoir passé du temps avec eux autres aussi. Puis, euh, euh, étant les, les plus vieux dans la famille, c'est-à-dire les plus vieux enfants dans la famille, j'ai eu la chance et le privilège aussi de partager. Euh, ces expériences-là que moi, j'ai vécues avec les enfants de mes cousins, mes cousines, puis euh, je suis un monote. c'est ça qu'on fait des monotes, qu'on prend soin des autres. Là, tu sais. Et pour moi, c'est un beau petit privilège. Euh, écoute, Azilda, moi, j'ai beaucoup de, de bons souvenirs d'Azilda, puis de temps en temps, je retourne visiter, puis de la famille dans ce coin-là. Euh, C'était intéressant, je veux dire, euh, il y avait toute la discussion de les Anglais contre les Français à l'époque. Que ça va diminuer, j'espère, aujourd'hui. Mais l'histoire d'être métisse, on n'en parlait pas bien bien. C'était caché comme, comme bien du monde, hein. comme des raisons, pour plusieurs raisons. Puis euh, chez nous, je veux dire, euh, durant l'été, c'est certain comme les autres. On devient pas mal plus foncé. Puis, il y en a qui nous questionnaient, qui nous demandaient voir, t'es-tu Italien tu euh, ou Portugais, n'importe quoi. Puis, on disait oui, parce que c'était même si n'était pas vrai. T'sais, il ne fallait, fallait pas le dire, il fallait les rester caché. C'est ça la réalité. Puis je pense qu'il y a plusieurs gens qui nous écoutent, puis c'est un peu leur histoire aussi en même temps. Euh, à quelque part, nos familles ont été assimilées. Euh, si on recule un petit peu, quand on regarde là, la société, la faction, ça a fonctionné pour longtemps. C'était les Anglais étaient sur le top. c'était les autres les riches essentiellement. Les Français, c'était les pauvres. C'est pas compliqué. Le, le dicton de sois content avec euh, quest ce que tu as sur ta table, puis avoir un toit sur, ton, sur ta tête, tu sais. Il ne fallait pas en demander bien, bien plus que ça, tu sais. Donc, si tu devenais métisse, ou si tu étais métisse, pardon, puis aux Premières Nations, tu étais considéré en dessous de français pour mal plus bas, tu sais. C'était vraiment considéré, pouf se faire pauvre, c'est vraiment dirt pauvre. Là. Donc, c'était une gêne. Donc, on n'en parle pas de ça, tu sais. Mais euh, avec des parties de famille, c'est là où ce que c'est que l'information sortait. Puis on parlait que, du fait qu'on était sauvage, qu'on avait de l'essence indien. Puis que, les détails étaient un peu flous, c'était difficile à trouver. Puis Je pense qu'il n'y avait pas grand monde qui avait même pris le temps de faire la recherche comme il faut dans ma famille pour voir c'était quoi euh, l'historique, c'était quoi la généalogie, toutes ces affaires-là. Ça, c'est venu plus tard. Ça. Mais c'est mon arrière-grand-mère qui nous contait les histoires. Fait que quand elle avait fait un peu de party, elle nous jasait de différentes choses. Puis, puis, en même temps aussi, euh, pour moi, c'était intéressant d'apprendre ces choses-là. Moi, je ne voulais pas rien manquer. J'aimais ça, les parties de famille. J'aimais ça, passer du temps avec la famille. Puis encore aujourd'hui aussi, tu n'as qu'à faire. Mais vraiment, vraiment écouter les histoires. Puis ça, c'est une des choses aujourd'hui. Comme tu sais, Daniel, je travaille beaucoup dans les écoles. Puis ça, puis je pousse les enfants. Puis je leur dis, que ce soit au primaire ou au secondaire, dis, prenez le temps avec vos grands-parents. Va poser des questions apprends, puis écoute leur histoire, parce c'est ton histoire en ligne. Puis une fois qu'ils sont partis, là, tu une fois que tu es mort, tu es mort longtemps, tu comprends? C'est oh, ouais. un peu tard à ce point-là, Fait que Asie pour moi, ben, c'est certain c'était la région où c'est que j'ai grandi. J'ai voyagé un peu partout à travers la province pour travailler, puis même aujourd'hui à travers le Canada. Mais pour moi, je suis né à Ottawa. J'ai là à l'âge de six mois, je ne m'en rappelle pas ben, du tout. Mais Chemusford Azida, ça c'était encore mon chez Pour moi, mes racines sont là. Tu sais. mm. C'est important, ça pour moi. Là, comment ça, ça, ça s'est développé euh, en affaire de métier voyageur? Ça, c'était. Euh, ça faisait un couple d'années j'avais parti de la région de Sudbury pour aller travailler dans le coin de Toronto. Puis après quelques années-là, euh, j'ai déménagé à Ottawa, puis euh, j'ai rencontré, ben, j'étais rejoint de ma blonde. Okay. Donc, ma blonde, c'était ma fiancée qui est devenue ma femme, évidemment. Puis, euh, j'étais rendu à Ottawa, puis ça faisait un bout de temps que je travaillais dans les bureaux, puis ça n'allait pas bien mon affaire. Franchement, je te dis que vivre en ville, j'ai trouvé ça tough. Je dis ça, mais je vis encore en ville, mais les choses ont changé un peu, la perspective a changé. Euh, être dans un bureau, puis travailler avec les gens, c'était une chose, mais il y avait quelque chose qui me manquait, qui m'appelait, qui m'interpellait. Tu sais, c'est la nature, c'est pas compliqué. C'est la nature. J'ai été élevé dans le bois. J'ai aimé ça, moi. Bien. Puis j'avais plus ça en ville. c'est oui, je peux aller dans un parc. Puis oui, je peux aller au parc Gatineau, Puis oui, je peux aller embrasser un arbre. C'est bien beau, là. Mais pour moi, ce n'est pas la vraie forêt. En ville, tu as du boisé. Puis même autour, un peu dans l'Est ontarien, c'est beaucoup boisé, mais ce n'est pas la forêt. Chez nous, dans le Nord, tu sais, je parle à mes cousins, mon frère, mon petit frère, mon grand frère, puis toute ma gang. Tu, sais. tu marches en forêt, tu prends 20 pas, tu ne vois plus le gars en arrière de toi. C'est la jungle T'sais, ça, ça manque. T'sais, se faire manger par les mouches noires, puis après ça, tu cours après les mouches noires, puis les autres, se sauvent de toi. Ça, ça manque. Un petit peu moins. <rire> Mais il faut dire, tu sais, euh, ça, ça, ça a été difficile, cette partie-là de ma vie. Puis euh, je suis rendu malade. Je suis rendu, rendu malade au point où est ce que c'est que je me virais même malade. Je n'allait pas bien à job, ma relation, ça n'allait pas bien à bien des places. Puis c'est là où ce que c'est que j'ai une chambre de fille qui travaillait avec moi, puis qu'elle est venue me voir, je me souviens dans le temps, je me concentrais beaucoup sur les arts martiaux, les affaires de même, puis elle me dit « Pourquoi tu fais ça? » Je me dis « ben, Pourquoi? » J'ai toujours fait ça, tu sais. J'étais un lutteur, j'ai été kickboxing pendant longtemps, puis tu sais, les arts martiaux, ça m'intéressait tout le temps, elle m'a dit « Oh mais ton tu sais, le côté méditation, puis tout ça de, de, de, de l'Asie, c'est bien beau, mais ton côté autochtone, tu n'as jamais regardé là-dedans. » Ça, c'était comme une prise de conscience pour moi. J'ai fait de quoi capable J'ai commencé à faire de la recherche. Hey, on a des sweat lodges, on a des cérémonies, on a ci, on a ça, on a ça. Ça, c'est toutes des choses que je n'ai pas vraiment été exposé Quand j'étais jeune, on n'a pas grandi avec le côté cérémonial, pas du moins protocolaire ou officiel. Ou, je n'ai pas grandi sur une réserve. J'ai grandi dans mon village. Puis oui, on faisait des choses différentes des autres. Hein? Ça ça m'a allumé. Et pas longtemps après ça, il est arrivé avec un papier journal Orgo Siricine, il a déposé ça en avant de il y avait un gros rabasca avec des voyageurs dedans. Ça disait, on cherche faire un documentaire au sujet de la traite des fourrures, ce n'est pas Survivor. Personne ne va se faire voter pour se faire enlever, tu ne mangeras peut-être pas des bibittes là, pour gagner des prix, mais je peux te dire qu'on a mangé des bibittes pareil. So, L'histoire va comme ceci. Il y a 800 personnes, ou pardon, ouais, c'est ça, 800 personnes dans le Canada qui ont fait l'application. Puis sur les 800, ben, il y en a 9 qui ont été choisis. Trois femmes, six hommes. Puis moi, je me considère vraiment chanceux parce que je suis un des gars que, qui a fait l'entrevue, justement, puis qui a été accepté. Puis je te dirais, une des raisons majeures, c'est parce que je suis métisse. compliqué, me l'ont dit après, tu sais. Oui. Les voyageurs, ben, il y en avait une gang qui était métisse là-dedans. Puis toi, euh... Tu as fait euh, des grands voyages, parce que euh, j'ai vu euh, sur ton bio, tu as fait des voyages partir de Montréal à, à Winnipeg, de la James jusqu'au lac Témiscamingue. Euh, C'est quoi qui te, te dit « OK, on va faire ça » là? Euh, ben ça, c'était vraiment l'appellation, pour moi, comme au début je vais rester avec Destination Nord-Ouest, le 100 jours de Montréal à Winnipeg, c'était vraiment le, le cœur qui m'appelait pour dire « il faut te dans et c'était la manière de le faire. Tu sais, je ne fais pas juste lâcher ma job puis aller dans le bois, puis ça ne marchait pas dans ma tête, je me disais c'est impossible. Moi, je me faisais payer pour vivre dans le bois. C'était pas grand chose, mais je l'aurais fait gratuitement quand même. Mais c'était pas juste ça, c'était de vivre une aventure. Puis je voulais comprendre que c'est que certains de nos ancêtres avaient vécu à travers avec justement la traite des fourrures, puis voyageurs, puis portage. Puis... Puis, tu sais, on a refait la traite des fourreurs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre exactement comme dans le temps parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas des avions, puis des trains, puis la Centaure de pizza, puis la Centaure des chip partout, puis, tu sais, des, des bateaux moteurs à côté de toi, et des affaires, tu sais, on a eu des, des défis un peu différents d'eux autres. Mais quand même, ça m'a donné vraiment un aperçu, un goût, puis ça m'a donné, je te dirais, ça m'a pas donné une piqûre d'aventure, je l'avais tout. C'est que j'avais oublié. Puis, comme plusieurs d'entre nous, on devient un peu engourdi dans la vie à cause de la vie. La vie se met dans le chemin. Puis, tu penses à, tu sais, faut que te tes billes. Puis, qu'est-ce que tu vas faire pour souper pour demain soir, puis, etc. Puis, on oublie, c'est quoi la vraie vie. Hein? Un peu comme quest ce qu'on vit aujourd'hui avec toute la COVID et toutes ces affaires-là. Tout le monde, c'est sur l'écran, mais je dis aux gens, tu sais, tu as besoin d'aller dehors, tu as besoin de respirer la terre, tu as besoin d'écouter les sons, pas juste les bruits. Tu as besoin de goûter l'air, puis. puis Voir la vraie vie, pas juste le virtuel. C'est un peu ça. Mon corps avait besoin de retourner puis revivre ce que j'avais besoin. puis Depuis ce temps-là, je me suis dit, je vais continuer à faire mes expéditions. J'en ai fait jusqu'à peu près 2009. En 2010, je n'avais un autre dans avec mon chum Bob qui faisait partie de l'expédition. C'était à cinq mois de Winnipeg à Tokyo. Ma femme, elle est super patiente. Je trouve Cinq mois, là, il y avait des bonnes chances que les serrures vont changer, là, les locks vont changer, garantie. j'ai dit OK, OK, OK, il faut que je pousse mais pouces égales, tu sais. Parce que ces aventures-là, ça alimentait mes conférences, mes affaires c'est là que j'ai décidé, bon, ben là, je suis tanné de casser les canaux parce qu'il m'appelait, tu sais, euh, le briseur de canaux. Que là, j'ai dit, il faut que je les répare comme du monde. Puis la meilleure façon de les réparer, ben, c'est de les construire pour comprendre comment ça fonctionne. C'est là où ce que c'est que j'ai décidé de faire un appel à, à quelqu'un. Oui. Euh, à Marcel Labelle, parce que je connaissais bien des bâtisseurs de canaux, J'en ai connu une couple dans la région, comme à Wakefield, puis autour de Ottawa, tu sais, pis à à Kilgansby, pardon. Mais là, où est-ce que ça a vraiment sorti cette histoire-là, Daniel, c'est, euh, euh, va dire, euh, quand j'ai commencé, euh, j'ai lâché ma job après que je suis revenu de destination en puis J'ai commencé à faire des conférences, des présentations des écoles. Euh, au sujet des voyageurs, puis l'histoire des voyageurs, puis l'aventure des voyageurs. Mais au-delà de ça, l'histoire canadienne-française, tu sais, on peut faire les meilleurs films de Hollywood. On n'a rien enloué, euh, envie envers les, les, les gens des États-Unis. On a les meilleures histoires ici. c'est pas compliqué. Mais euh, c'est ça. Je faisais une présentation dans le coin de Matawa. Je pense que dans le parc Champlain je me suis fait. Puis une dame qui m'a approchée Puis euh, cette dame-là, ben, c'était la sœur euh, Marcel. Elle me dit, tu sais, à la fin de la présentation, elle me dit, tu connais mon père, il était dans ton émission, Roger Labelle, va le voir, il était pour bâtir un Canot avec mon frère. C'est certain, je vais aller les voir. La famille Labelle, j'y connaissais quand même parce que par chez nous, à Zilda, on a Chuck Labelle. Puis uh, Chuck, j'ai connu, un de ses frères, c'était un de mes voisins. Puis un autre de ses frères, c'est lui qui nous enseignait le kickboxing. Puis les enfants de Chuck, on se battait avec Chuck, puis ses enfants dans la cave, chez eux, kickboxing. So, je connaissais la famille Labelle quand même, il y avait déjà une ouverture là. Puis euh, on s'est jasé trois heures, Marcel, puis Roger, la belle. Puis quand j'ai parti, j'ai raculé, le driveway, je m'en allais back à Ottawa, là, je retournais. Marcel, il est descendu, il est venu me voir, puis il a dit, il dit Christian, il dit euh, Un jour, on va travailler ensemble. Moi, je l'ai regardé, puis je lui ai dit sure, pas de trouble Puis je suis parti. Puis quand j'ai parti, je me suis dit, qu'est-ce que c'est qu'il m'a dit ça? C'est drôle parce que quand on en parle, après, lui tout, il dit Je ne sais pas pourquoi je t'ai dit ça <rire> Ça a juste sorti, il y a quelque chose qui l'a poussé pour venir me voir et dire ça, tu sais. Alors là, je retourne à mon histoire, là, 2009, euh, c'est ça, j'ai appelé Marcel puis il m'a dit, ben, il dit justement, il dit, je cherche un apprenti, quelqu'un qui n'est pas dans ma famille, pour euh, léguer l'information puis assurer que ça va rester dans ma famille. Parce une fois que je suis parti, tu sais, parce que ses enfants, il était après avoir des enfants, tu sais, il n'y avait pas vraiment le temps. Ça fait qu on s'est rencontrés. On s'est jasé, on a ri, on a fait des folleries. Euh, sa fille, Jeannick, était bien fine, elle m'a amené euh, un, un burger. Fait qu'on a dévoré ça. Puis finalement, Marcel a dit, bon, c'est le temps, là. on va parler, là. pour le vrai. Ça. Je suis parti, j'ai dit, attends une minute, là, je pars dans le char. Je va vais chercher ma, euh, mon tabac. J'ai offert ça, fait il était content. Il dit, tu connais quelque chose à propos de la culture? Je connais un petit peu, mais je viens voir pour apprendre comment bâtir le canot. Puis, comment, puis apprendre tout ce que c'est que tu veux me partager. Et surtout au niveau de la spiritualité, pour moi, c'était ça le point clé. Les autres que je connaissais, ils ne en, m'enseignaient pas ça. Là, ils enseignaient juste comment l'attacher et d'attirer Ça fait que Marcel, il m'a dit Écoute, euh, il dit Comment de temps que tu as J'ai tout le temps au monde puis je suis supporté. Il dit Parfait. Il dit Comment d'argent tu veux faire avec ça Je dis Ben, c'est pas pas pour la raison pourquoi je le fais. Il dit OK. So, Marcel, il dit J'ai une coupe de règlements. Ça va être fort. Il dit euh, Pas de drogue. Pff, pas de problème, ça n'a jamais arrivé. Il n'y pas d'alcool, je c'est bien rare, ça arrive, fait que ça, c'est pas un problème non plus. Je suis il dit, oui, d'attit, Je je pensais qu'il était pour me dire pas de sexe. Oublie ça. <rire> Mais là, il a refusé Là, l'apprentissage, ça a pris combien de temps, là? Oh, mon Dieu, je suis toujours en apprentissage, c'est pas compliqué. Ouais. On apprend pour toujours. Hein. Ben, écoute. Euh, quand tu apprends de la façon traditionnelle, d'habitude, le jeune apprend à l'âge de 7 ans jusqu'à l'âge de 14 ans. C'est vraiment cute parce que c'est deux petits-fils l'ont regardé. Marcel Boitier, puis j'étais là avec les autres, je les ai connus en grandissant. Puis il y qui a fait la mise à l'eau de son canot cet été, il y 14 ans, puis son autre, deux ans avant ça, tu sais. c'est beau à voir, mais moi, dans mon cas, j'étais adulte. So, on a bâti un canot de 26 pieds ensemble, beaucoup au Miss Man, ça, ça veut dire grand-mère canot. On a bâti ça dans le coin d'Oshawa, dans une école secondaire. Euh, puis, on restait avec un de ses aînés, Harold euh, H. Puis, j'apprenais aussi avec eux autres la culture à travers de ça. Tu sais. Puis, ça, c'était intéressant aussi parce que j'ai appris de me former ailleurs. J'ai appris que quand tu poses bien des questions, là, ça ne montre pas que tu es intelligent. Ça montre que tu manques de respect parce que tu n'écoutes pas. So, je me suis fait mettre à ma place une coupe de fois. Puis, j'ai appris bien des leçons et j'apprécie aujourd'hui. Tu sais. C'est correct. C'est bon. C'était bien correct. Fait qu'on a bâti ce canot-là. Ce canot-là, en passant, Daniel, aujourd'hui, ça se retrouve au, euh, au Musée canadien des canaux à Peterborough, puis euh, c'est vraiment en exposition, puis ils vont le mettre dans le nouveau musée des canadiens euh, des, des, enfin, des canaux, dans quelques années quand ça va être construit. Il va y avoir quelque chose de spécial avec ça. Euh, deuxième canot qu'on a travaillé ensemble pour que je puisse apprendre, c'était à Boréal, Collège Boréal à Sudbury. Maintenant, il se retrouve au troisième étage, mais à l'époque, on était dehors. Dans le temps roulotte, on a bâti au mois de juillet pour on a fini au mois de novembre, à peu près. Fait que Ça aussi, ça c'était en 2011. Puis ensuite, en 2012, c'était mon propre petit canot, mon premier petit canot dans le coin de Pembroke. Puis je me souviens, j'avais de la misère, puis j'appelais Marcel, puis lui, il accrochait le téléphone. c'est bon disais, puisque qu'est-ce J'appelais, des fois, je l'entendais rire, puis ça, il accrochait le téléphone. Ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Ça m'a pris du temps, je n'étais pas vite J'étais debout à 6 h le matin pour aller à l'école. L'école fermait à 11 h je sortais à 11 h le soir. Puis à 7 jours sur 7, non-stop pendant 3-4 mois pour essayer de figurer toutes mes affaires. Puis finalement, ça a pris du temps, là. les raisins n'étaient pas tous dans la même tarte. Là. Mais là, j'ai compris. J'étais sur mon île, ils me laissaient tout seul. Parce qu'à l'époque, c'est ça, hein? ils t'amenaient, l'aîné t'amenaient avec toi, ils allaient sur un île, ils te dropaient là, ils disaient, va chercher des racines. Il attache le canot, tu sais. Puis toi, tu reviens avec tes racines, puis tu vois qu'il plus là. sont là, tu n'as pas le choix. Faut que tu bâtisses ton propre canot pour venir à la communauté. C'est ça qu'il faisait. Il m'a laissé partir tout le projet. ce maudit Marcel, là. <rire> Mais il est venu à la fin pour me donner un dernier petit coup de main. Puis le nom du canot, ça s'appelait La continuité. Et j'étais vraiment content qu'il l'ait fait de même. C'est comme ça que j'ai dû apprendre, ouais. Trop souvent, les enfants, on se fait torcher, tu sais. Il faut retrouver la vieille façon, on observe, on répète. Observe, répète, parfait. C'est un peu cette histoire-là. Euh, tu, des, des tu fais des gros projets, tu as fait des choses pour TFO, puis euh, tu peux-tu nous parler des affaires comme ça? oui, oui, oui. Durant l'été, ou juste avant l'été, je vais dire au mois de mai, juin. On a fait un gros projet, donc on avait déjà parlé euh, sur prestations justement avec euh, Geneviève Étienne, Félix Saint-Denis et, et les 13 conseils scolaires ensemble, ça s'appelait Pagaillon Ensemble, où est-ce que c'est que pour la première fois en province, on avait les 12 conseils scolaires francophones, publics catholiques qui travaillaient ensemble pour célébrer justement le mois de, euh, des Autochtones, le mois de juin. Donc on avait des invités d'un peu partout en province, j'ai aidé à vraiment rassembler ça, euh, puis aussi faire les entrevues puis rejoindre des gens. Ça, c'était vraiment le fun. Autre que ça, j'ai fait plein de petites euh, séries de documentaires pour TFO. Euh, il y en a un qui va sortir bientôt, c'est justement Les Métis, euh, notre histoire, nos racines. Il y a une deuxième saison qui se fait faire, puis euh, ça devrait sortir très bientôt. Uh, mm -hmm. Mon gros projet de temps Site, c'est vraiment une, une émission sur APTN qui s'appelle La Terre en nous. Mm -hmm. euh, je suis vraiment fier de celle-là, parce que c'est pour moi qui ai créé. L'émission, c'est moi qui ai donné le nom, c'est avec une gang au Manitoba, Manitomédias. Puis on a 13 épisodes, on présenter présenté 13 lunes. Hein? Puis en même temps aussi, euh, on a voyagé à travers le Canada pour rencontrer des gens qui font des choses pour aider l'environnement. Puis moi, je vais à leur rencontre. On va checker ça, je participe avec ça, avec eux autres. Je veux comprendre qu'est-ce qui les pousse, c'est quoi leur solution. Puis en même temps aussi, moi, j'amène la perspective autochtone là-dedans. Avec euh, ben, mon expérience personnelle, mais aussi avec les enseignements qu'on m'a partagés aussi. Puis, ça me fait du bien. Ça me fait du bien vraiment de savoir qu'il y a des choses qui se font. qu'on a une deuxième saison euh, avec APTN puis aussi Radio-Canada. Les gens peuvent voir ça à APTN Lumi ou bien à ici, tout.tv, quelque chose comme ça. C'est ça, tout.tv. Ça, c'est l'autre option aussi. Fait qu'on euh, est dans la deuxième saison, on, on va finir il reste une émission à faire, ça devrait sortir quelque temps l'année prochaine, en 2022, si tout va bien. Ouais. Mais euh, c'est le fun pour moi parce que j'aime ça beaucoup dans les écoles. J'ai travaillé avec le gouvernement avec euh, euh, des organismes privés, des festivals, mais au niveau de la télévision, c'est vraiment un beau défi. C'est quelque chose de nouveau. Puis je peux aller chercher vraiment un public beaucoup plus large. Et ça m'intéresse énormément. Fait Il y a des projets que je veux développer à ce niveau-là. Tu euh, a eu euh, as aussi une bande dessinée qui a été qu qu qu faite Une bande dessinée Ah oui, comment euh, ça oui. C'est marqué la bande dessinée par Idelot. Ah oui, oui, oui, oui. Oui, c'est drôle. Ça. Ils ont fait ça, mais je n'étais pas vraiment parti là-dedans. Ils m'ont pris, ils ont pris mes informations, ils ont commis ça ensemble. J'ai ah, découvert ouais. ça comme par accident. Je... Ah bah. Bon. C'est ça que j'ai l'air, comme une animation. Ah, OK. <rire> il y a, a d'autres choses, peut-être, que tu pourrais nous dire. C'est à quoi les défis dans les voyages que tu as faits, comme à partir de la BJ, de James au Témiscamingue, à partir de Montréal à Winnipeg, c'est à quoi les gros défis que vous avez eu à, à face? Ben, écoute, son, son, les gros défis, de Daniel, c'est vraiment, je peux, je peux dire ça ici, pour destination nord-ouest de Montréal à Winnipeg, euh, physiquement, j'étais prêt, je m'entraînais, j'étais prêt pour ça. Tu sais. Mentalement, euh, c'est comme, euh, comme une switch. moi En ville, tout ça, j'aime ça un petit peu être bourgeois, là, être confortable. Tu sais. Moi, j'aime ça me faire gâter. Colline, si qui va me gâter, moi, je suis bien noir voir à ça. Mais quand je forêt par exemple, ça switch. Ça devient euh, vraiment un côté animal qui embarque, on dirait, là, puis euh, go. Tu sais, parce que dans l'expédition, il y a une chose qu'on comprenait, c'est que tu, tu, tu, tu avances en canot, tu fais tes portages, tu manges, tu dors, tu répètes. Ça devenait vraiment, quand je dis animal, je dis ça parce que tous tes sens, ils viennent vraiment, vraiment euh, extrêmement sensibles et aiguisés. Tu sais. fait que quand tu sens quelque chose, tu sens quelque chose des kilomètres de loin, tes oreilles sont hyper sensibles parce que, comme certains des gens qui écoutent, ils le savent, quand tu vas en forêt, des fois les premières heures ou les premières deux, trois jours, les oreilles ici, il hein? faut tout enlever le bruit. C'est un peu ça aussi dans l'expédition, les premières deux semaines, c'est euh, enlève le bruit. Euh, enlève aussi toutes tes jokes et tes histoires, tout le monde partage, mais après, à un bout de temps, là, ça se calme. C'est correct. Fait au point de vue euh, mental, physique, pas de trouble, mais au point de vue du cœur et au niveau spirituel, ça, ça a été bien difficile pour moi. Puis c'est bon, c'est correct, ça fait partie des enseignements, ça, tu sais. On me dit que, <coughs> dans la roue de médecine, tu as le côté ton cœur, ton corps, ta tête puis ton esprit. C'est tout le temps le corps et la tête qui foncent. C'est comme des roues sur un véhicule, après un bout de temps, il y a l'usure. Hein? Qu quand tu pognes des flats, là, donc. Problème de santé mentale, problème de santé physique, c'est pour te ralentir, pour que tu puisses dealer avec ton côté, avec ton cœur puis ton côté spirituel. Puis c'est ça que ça m'a amené, ça, avec Destination Nord-Ouest. Pour te répondre à ma question, vraiment, qu'est-ce qui était plus difficile pour moi, c'était pas autant de dealer avec les huit autres personnes que je connaissais pas. Qu'on était tout le temps côte à côte dans le canot, on mangeait à côté de l'autre. Des fois, on allait à la toilette à côté de l'autre, il n'y avait plus de gêne après trois jours, crée-moi. Il y avait du noir, mais il va pas assez, crée-moi. Puis, euh, tu on dormait à côté de l'autre, puis il ne faut pas t'oublier, tu manges de la soupe au poivre, du lard salé, puis déjeuner, dîner, puis souper, puis... Euh... Ouais, euh, c'était l'orchestre, OK? On n'aurait pas besoin d'aller dans les détails, là, mais c'était bruyant par bout. <rire> mais... Euh... C'était faire affaire avec soi-même, c'était vraiment ça, c'était ce parti-là qui était plus difficile, vraiment faire le nettoyage de soi. Puis j'étais à, à l'époque, dans le temps, j'avais 29 ans, puis j'avais mon anniversaire, donc ma fête, pendant le mois de juillet, c'était vraiment pour célébrer mon 30e anniversaire. C'est certain que ça, ça a été ma plus grosse expédition, puis le moment de ma vie qui a vraiment, vraiment fait un gros changement pour moi, ça c'est sûr, c'est certain. Um, D'autres expéditions comme justement la Baie de James, uh, tout ça, c'était 35 jours. Puis sur les 35 jours, je pense qu'on a eu 5 jours de soleil. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de pluie puis de bibitte. Ça, so, au point de vue moral, là, ça, c'était tough. Puis quand tu dors dans l'eau, les couvertures de, de, de laine, il y en a peut-être qui savent, qui ne savent pas. Mais une couverture de laine, il n'y a pas de fermeture éclair. fait que c'est simple. Tu sais, comme moderne, il y a bien des affaires qui cassent la là, tente, la scie, les petits pots t'amènes, puis en hein, voyageur, pas grand-chose, ta couverte de laine, ta petite toile faite en, en ciré, un petit peu là, de l'époque, en canevas, tu te gosses une branche pour faire une cuillère, tu te gosses un petit bol, c'est pas compliqué, là. Eh oui. ça, fait, ça casse, c'est pas grave, tu sais, t'arranges tu en conséquence, mais une couverte de laine, là, tu peux la mettre dans l'eau, tu peux la tordre, tu peux la mettre sur toi. peu, va garder, là entre 50 à 80% de sa chaleur. Tu sais, c'est pour ça que les Autochtones les changeaient pour avoir des couvertures de laine. Ça tenait bien plus que la fourrure. Tu sais? Mais ce ça, je là, peux dire, je, on l'a mis au test. C'est ce moment là on prend une petite pause. OK, c'est beau. Je parle drôle, hein?